Salut à les amis de j'espère que vous allez tous ce vous me aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Season Sky, un nouveau serveur PVP euh, faction, non je rigole, je vous ai prank, haha, <rire> c'est un Season, euh, season Sky, c'est un serveur Skyblock comme ça dit dans Season Sky, et aujourd'hui les amis, on va faire une mini présentation du serveur, donc la vidéo sera pas trop long, mais... Restez jusqu'à la fin parce que vous pouvez gagner des trucs sur le SkyBlock qui ont décidé de vous faire faire un giveaway sur SkyBlock. Je crois que c'est 5 millions dans les commentaires et 5 millions sur mon Discord SkyBlock. Toutes les informations sur le serveur sont dans la description. Le serveur ouvre euh, demain, donc lorsque vous voulez cette, jour... cette vidéo, c'est aujourd'hui. Euh, pour l'heure, je ne suis pas 100% sûr, mais tout sera dans la description normalement. Sur ce, commençons. Donc c'est quoi Sky? Season Sky, c'est un serveur... Euh... Skyblock comme j'ai dit avec des trucs assez intéressants comme j'ai déjà joué sur un autre serveur du genre avec des euh, challenges, des kites des plein de trucs comme ça j'avais trouvé ça plutôt intéressant donc lorsqu'ils m'ont approché en vrai et qu'ils vous proposaient des items sur Skyblock euh, pour euh, qui vous proposaient de la monnaie sur Skyblock d'un pixel je me suis dit pourquoi pas ça peut faire plaisir à des gens vu qu'ils s'ennuient sur Skyblock d'un pixel et ils peuvent peut-être venir jouer ici et c'est ce que moi je vais faire je crois que je vais sûrement faire une série en live ou des trucs comme ça mais il y a des trucs pas mal donc on va commencer par créer notre île je sais pas comment ça marche euh, Est-ce qu'on peut créer notre île directement? IS. Vous n'avez pas d'île. Com Comment créer notre île? IS. Euh, attends. Cliquez ici pour améliorer. Il n'y a pas un truc genre create. IS create. Vas-y, on va faire ça. Ah! On peut choisir des biomes. Donc, on a un biome printemps. On a un biome été. On peut voir la difficulté. Ok. Automne. C'est un peu plus dur. Et hiver qui est vraiment très dur à ce que je vois. Ah! Ah, on va prendre printemps vu que je suis un mec un peu flemmard en fait. Ok, donc on a une île, on a des items euh, ici, comme on peut voir. On a des trucs euh, de merde là, des, euh, comme un skyblock de base quoi. On a une grandeur d'île, c'est plutôt intéressant. Là, il y a plusieurs trucs qui est quand même assez cool. C'est qu'on a euh, des challenges. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a les challenges pour les novices, les débutants, les braves et les maîtres et les diplômes Vous allez voir, on va y revenir un peu plus tard, mais vous, vous allez pouvoir upgrade. Et là, vous avez plein de quêtes. Donc, objectif miné 64 de pierre, ça c'est simple, c'est des trucs faciles, tu, vous voyez. Mais de plus en plus qu'on va augmenter dans les quêtes plus en plus, ça va être dur. Comme quand vous êtes diplomate, ça va être de plus en plus dur et les récompenses sont de plus en plus euh, bon Aussi, il y a aussi des métiers, si je ne me trompe pas. Euh, c'est où le classement Pour ça, on en reviendra. Mais en plus des challenges, des quêtes de deal, il y a aussi euh, des, euh, des, euh, des métiers. Je ne me souviens plus comment on accède le métier, les métiers. Ah oui, c'est ici. Euh, les rangs, donc on en reviendra. Mais pour les métiers, donc on a le métier d'agriculteur. Donc, les actions à réaliser pour euh, gagner des agriculteurs, c'est... Euh, miner des blocs, récolter des cultures casser des blocs, poser des blocs travers, euh, traire des cochons, des trucs comme ça les conneries de comme ça, la pêche ça va bientôt arriver le bûcheron c'est cacher du bois le métier de mineur c'est de miner des blocs l'enchanteur le, qui est bientôt disponible et le chasseur c'est enlever des, des animaux euh, Genre, élever des animaux, en lui, il faut les voler, les mettre dans une prison, les gars. <rire> non, je rigole, c'est euh, élever des animaux, tuer des joueurs, tuer des animaux et tuer des monstres. Et en fait, euh, plus que vous up vous avez plus de, de plus en plus de récompenses. Donc, agriculteur, on peut voir ici les récompenses. Donc, vous voyez, là, je, elle est verrouillée, mais là, on peut gagner laboureur, un, un pet agriculteur. Bref, plein de trucs qui sont plutôt intéressants. Et ça, je trouve ça euh, plutôt euh, sympatoche. Il y a aussi un classement. Euh, vous pouvez voir le top des classements. Et je crois aussi qu'il y a un IS top. Et les IS top à la fin, on peut voir, on est deuxième, on est trop fort les gars. À la fin de, euh, de la, la saison, j'imagine que ça va être des saisons ou versions, je sais pas comment, trop comment ils font. Mais en gros, le meilleur gagne des points pour s'acheter des trucs sur la boutique. Je sais pas pourquoi, mais euh, je crois que c'est boutique pour voir la boutique. Ouais voilà, Vous pouvez acheter des commandes, des grades, des spawners, des clés, des kits, des boosters, des objectifs, des compagnons, euh, des titres, des atouts et des packs. Donc, il y a plusieurs, plusieurs cool euh, trucs stylés. Je vais aller au voir tuto. Euh, Oups, tuto. Il y avait un truc plutôt intéressant. que J'avais plein de trucs intéressants que je voulais vous montrer. Donc, en gros, euh, comme je vous ai parlé, bon, les règlements, on s'en bat les couilles. Le menu, je vous ai montré, il y a des, objets, des métiers. Il y a aussi des events sur le serveur. Bon, les votes de parties, des rangs. Donc là, c'est ce truc de rang qui est quand même assez intéressant parce que vous pouvez l'avoir euh, juste en... Euh en montant à des niveaux quoi, vous pouvez rank up. Donc c'est plutôt cool quand on commence, comme vous pouvez voir, je l'ai pas acheté encore, mais ensuite je pourrais avoir hommes euh, des accès à des commandes qui sont payantes sur la boutique juste en jouant gratuitement. Ce qui est plutôt cool. Acheter des grades avec le slash grade. Donc comme on peut voir, je l'ai pas. Le prochain, euh, c'est des S coins je crois. Euh, si on fait grade, c'est ça. Grade, ça nous prend des S coins. Euh, clique pour acheter des S coins. Je crois que ça, ça c'est des trucs de boutique, j'ai crois. Acheter des grades gratuitement, ça là, pour parler. Et c'est comment Ah c'est rang, c'est ça et c'est ici. En gros, c'est ici le slash rang. Donc, la rang, si je viens, là je peux voir, je peux l'acheter. Faut que j'achète celui-là en premier. Vous avez pas. Euh, J'ai pas le truc qu'il faut, mais bon, voilà quoi. Vous comprenez. En gros, vous pouvez débloquer des rangs. Aussi, le truc qui est cool, c'est les ascenseurs comme ça. Regardez. Vous faites sauter, voilà. Voilà, vous pouvez avoir des, des ascenseurs. Ça, franchement, je trouvais ça vraiment stylé. Genre, je sais pas si c'est connu ou quoi. Hein. Comme je dis, je suis pas un pro euh, des trucs, mais ça. C'était vraiment cool, je trouve. C'est pour faire les, pharma, les phares pour des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment plutôt stylax Bon. Ensuite, bon, comme dans tous les Skyblocks, les amis, vous le savez, il y a... Il y a des challenges, des classements, comme j'en dis, ça ici, c'est classement. Oups, j'ai cliqué dessus. Les quêtes, le shop, bon, ça, tout le monde connaît, quoi. Le shop, euh, les agriculteurs, les trucs à vendre, voilà, quoi, vous n'êtes pas con Là, l'HDV, tout le monde connaît. Mais le truc qui est plutôt cool, c'est qu'il y a des nouvelles dimensions. Qui... Ben, des nouvelles dimensions. En soit c'est l'end. <rire> c'est l'end et les nether. Ensuite, lorsque vous avez un certain rang et vous avez l'accès à la dimension, euh, il faut que vous ayez un rang, mais c'est là qui est plutôt Cool, Alors, en fait, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, où Ouais, c'est bon, c'est ici. Ben, en gros, vous pouvez avoir des, des shelters, vous pouvez avoir plein de nouveaux mobs, des nouveaux items que vous pouvez obtenir avec ces îles-là. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, vous avez toujours des buts. Ensuite, ils ont des nouveaux items, donc c'est ici, vous retrouvez sur ces anciens différents nouveaux items. Certains sont débloquables grâce au métier, d'autres grâce à de nouveaux crafts. Donc, on peut voir ici, il y a un genre de hache, euh, une pioche, une épée de farm et une hoot farm. Donc, vous savez, j'imagine que ça fait certains trucs stylax. Ensuite, on a les donjons. Donc ça, je vais en revenir après parce que c'est le truc le plus stylé. Mais ça, c'est un truc qu'on jouait quand on jouait sur le serveur d'avant. Il n'y avait pas ça. Et ça, je trouve c'est vraiment intéressant d'avoir des propres shops sur ton île. Donc tu peux vendre certains items toi-même. C'est plutôt cool. Bon, bon, bon. Le truc intéressant maintenant, c'est ça. Sur Season Sky, il y a des donjons. Et en fait, avec les donjons, lorsque une personne de, du serveur obtient la clé du donjon, ça l'ouvre le monde pour tout le monde. Et tous les autres joueurs de, peuvent aller dans le monde et farmer des mobs euh, nouveaux, des, des nouveaux... Euh... Des nouveaux mobs qui donnent des nouveaux loot, des nouveaux items et des items inédits, genre jamais vus et tout. Donc ça c'est plutôt stylé en vrai, je suis vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner le, les donjons et tout. Mais pour l'instant, ça avait l'air plutôt cool lorsqu'on me les a euh, présentés. Donc euh, ensuite, comme vous voyez le spawn, euh, vous avez votre île et tout. Mais vous avez aussi le spawn qui vous propose plusieurs trucs. Donc la caisse de vote, ce que vous, tout le monde peut l'avoir. Ensuite par en bas ici, on a toutes les caisses payantes et ces conneries là. Et euh, vous avez des, une, une zone d'enchant, vous avez aussi euh, le marché juste ici. Donc, le marché, il y aura des items euh, inédits que vous allez pouvoir acheter. Comme, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais là, il n'est pas configuré. Mais euh, vous allez pouvoir, par exemple, je vous donne un exemple débile, mais bon. Euh, mettons euh, 50 émeraudes contre euh, peut-être un leaf sharpness 7, tu vois. Des conneries comme ça, ça a des items vraiment spéciaux et tout. Comme je dit, il y avait le Warp tutoriel si on voulait voir. Mais en gros... Euh, quand on y va de gros en gros, là c'est pas mal tout le serveur, c'est vraiment stylax. Ça fait longtemps que j'avais pas envie de jouer un serveur et là ce serveur me donne vraiment euh, envie. On peut voir le top money, le top des joueurs aussi, les classements de, de, certains, de, de certains trucs. Il doit sûrement y avoir des, euh, des conneries de récompense pour les, les, ces, ces classements-là. Sinon, je pense pas qu'ils seraient là. Et aussi il faut savoir que euh, sur ce serveur là, le dernier serveur où j'avais joué, les cheats étaient autorisés, genre on pouvait. Euh, on pouvait cheater, genre rester AFK en minant, les trucs comme ça. Sur ce serveur-là, on m'a dit qu'il n'y avait aucun cheat euh, autorisé. Et les AFK, c'est 15 minutes et ensuite les kicks du serveur. Donc euh, voilà, il faudra faire attention pour, euh, pour ça et pour monter vos métiers. Vous pouvez pas juste les monter en restant AFK. Euh, Est-ce que je crois que j'ai tout J'ai parlé de tous les amis, comme j'ai dit. Ouais. OK, donc maintenant, on va passer pour le giveaway. Donc si vous voulez gagner, euh, je vais faire gagner, je sais pas. On va dire 10 euros de points boutique sur le serveur. En plus de 5 millions de coins et pixels. Ce que vous devez faire, c'est tout simple, c'est me dire... Euh, qu qu'est-ce qu qui vous a l'air le plus intéressant selon vous sur le serveur dans ce que je vous ai montré ou ce si que vous avez vu du trailer, des trucs comme ça? Parce que je mettrai le Discord dans la description et tout. Vous allez pouvoir aller voir les spoils, le trailer et tout, les trucs. Parce que moi, c'est vraiment une petite vidéo, tout petite, euh, pas très longue, genre peut-être 10 minutes, gros max. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a l'air le plus intéressant sur le serveur? Par exemple, moi, ça serait Icons, euh, le truc le plus Cool, euh, c'est les donjons à d'y jouer, un hein, truc comme ça, genre vous mettez un truc comme ça dans les commentaires, et puis voilà, attention, faut savoir que vous devez mettre votre pseudo que vous utilisez sur iPixel, ainsi que si vous utilisez un autre pseudo sur le serveur Season Sky, dépendamment de si, je sais pas, peut-être peut que vous allez jouer quand un craque crack ou je sais pas, que, vos vous conneriez quoi comme ça, n'hésitez pas à mettre deux pseudos si vous utilisez des pseudos différents ou quoi. Ok, maintenant, euh, pour les, les, les autres 5 millions, donc il y avait 10 millions au total. Les autres 5 millions, ça sera sur le Discord Skies euh, dans la description aussi. C'est mon Discord de Skyblock à moi. Je vais mettre une petite vidéo de toute façon avec la, le, le Everyone que j'aurais mis. Vous allez pouvoir euh, voir cette vidéo-là. Et puis voilà. quoi. Vous allez juste à cliquer sur la réaction. Et vous allez pouvoir être tiré au sort. Comme j'ai dit, les serveurs ouvrent euh, aujourd'hui pour vous. Donc euh, venez jeter un coup d'œil les amis. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis encore une fois, merci à Métis et toute l'équipe d'administrateurs qui m'ont euh, sous cette vidéo-là. Bien sûr, je vais pas vous mentir. J'ai reçu un total de 8 euros. Voilà, doulilou donc euh, voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui les amis On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je suis en train de travailler sur un truc quand même assez intéressant sur Skyblock Je pense que c'est illégal mais bon je suis un bandit Donc je risquerai de me faire bannir pour Cheatax En vous montrant la prochaine vidéo Sur ce on se retrouve mercredi pour la nouvelle vidéo C'est Icons, je vous aime, ciao ciao